On va s'intéresser ici à l'océan dans son rôle de régulateur. Et dans cette optique, il est intéressant de regarder l'équilibre thermique de l'océan. L'océan reçoit son énergie du soleil. Au sommet de l'atmosphère, cette énergie n'est en fait, pas répartie uniformément puisqu'on reçoit plus d'énergie au niveau de l'équateur et moins d'énergie au niveau des pôles. Et puis l'atmosphère modifie à son tour la répartition de cette énergie avec des processus thermodynamiques et radiatifs qui lui sont propres. Et à la base de l'atmosphère, l'océan finalement reçoit une énergie qui n'est pas répartie uniformément. Alors il se met en place un processus de compensation qui est le transport méridien de chaleur l'océan depuis les régions excédentaires de chaleur jusqu'aux régions déficitaires. Ce transport s'effectue en même temps que le transport par la circulation atmosphérique. Il est moindre que le transport méridien de l'atmosphère mais d'une certaine manière contribue efficacement et notamment au niveau de son maximum qui est à environ 15 degrés de latitude. Alors si l'on regarde par contre la répartition de le, du flux de chaleur à la surface de l'océan, on s'aperçoit que finalement cette répartition n'est pas strictement zonale et on y voit notamment des contrastes entre les bords ouest des océans et le reste des bassins avec en particulier de fortes pertes de chaleur sur le bord ouest des océans ces fortes pertes de chaleur en fait sont associées, on retrouve ces grandes structures aussi dans la circulation océanique comme par exemple on peut la restituer grâce à l'altimétrie satellitaire. Donc on voit très bien que l'océan ici agit comme un régulateur des propriétés de surface, la circulation océanique régule les propriétés de surface qui elles-mêmes vont intervenir dans les échanges de chaleur air-mer. La circulation océanique en fait on pourrait la schématiser à première vue par une notion relativement simple de tapis roulant. Ce tapis roulant en fait, fait circuler des eaux entre les bassins océaniques, transporte l'énergie depuis le sud vers le nord dans l'océan Atlantique et plus important encore, transforme les eaux de surface de l'océan relativement chaudes en eaux plus denses, relativement froides. C'est ce qu'on voit ici sur la branche rouge et bleue de la circulation en Atlantique. Alors, Cette transformation se fait dans des régions relativement localisées aux hautes latitudes de l'océan et cette transformation se fait via un processus qu'on appelle la convection océanique, qui en fait rend les eaux de surface, qui en fait suite au refroidissement des eaux à la, au contact de l'atmosphère, transporte ces eaux et les fait plonger vers l'océan profond. Alors en fait, on, de, ce, de cette mécanique, on peut déduire que la convection océanique est un des moteurs de la circulation de retournement océanique. Cette circulation de retournement, c'est donc la circulation qui fait communiquer les eaux de surface avec les eaux de fond. Si l'on regarde de plus près sur une section méridienne du sud au nord dans l'océan Atlantique, on voit en effet un empilement de masses d'eau qui ont en fait une, une masse volumique croissante depuis la surface jusqu'au fond. Mais cet empilement qui assure la stratification de l'océan en fait, disparaît dans les régions de haute latitude. où On voit affleurer les eaux denses qui sont le produit de la convection océanique. Et c'est cet affleurement qui va, de, qui va permettre de ventiler les eaux de fond océaniques et aussi d'enfouir des signaux qui sont euh, récupérés en surface par euh, les interactions avec l'atmosphère dans une circulation profonde qui est lente et qui est donc, constitue en quelque sorte la mémoire de l'océan. Alors la vision euh, d'une circulation d'une circulation océanique qui se réduit à une circulation de retournement est trop simpliste, surtout si l'on regarde euh, le forçage de vent sur l'océan, qui est un forçage mécanique, et qui, par exemple ici, lorsqu'on a une succession d'alizés et de vents d'ouest, permet de mettre en mouvement l'océan dans des grandes circulations de gires, qui sont des, circulations, des, grands, des grandes boucles de circulation qui font le tour des bassins dans le plan horizontal, et qui se ferment en général à l'ouest de l'océan par des courants de bord très puissants. Un exemple de ces courants de bord très puissants est celui du Gulf Stream, et ces gires sont très importantes parce qu'elles transportent beaucoup d'eau. Par exemple, le Gulf Stream transporte plus de 60 millions de mètres cubes d'eau par seconde au, moment, hein, au niveau du cap à terrasse, là où il se sépare de la côte, alors que par la circulation de retournement dont je parlais tout à l'heure ne transporte qu'environ 17 millions de mètres cubes par seconde. Donc on voit toute l'importance de ces courants. Ces courants de plus maintiennent des contrastes est-ouest très marqués, ce que l'on voyait sur cette photo du Gulf Stream, où l'on voit des eaux froides et des eaux chaudes qui cohabitent, C est, c est, cette cohabitation induit des fronts qui peuvent être relativement instables. Et l'instabilité, pourquoi elle est importante Parce qu'elle peut engendrer des tourbillons. Et les tourbillons océaniques sont en fait des, des structures très bien identifiées par leurs propriétés physiques, température, salinité, vitesse verticale qui font communiquer les couches entre elles. et peuvent donc servir de, de cadre à, au développement d'écosystèmes et de biologie spécifiques. Alors, cette circulation de gire est aussi importante parce qu'elle rentre dans l'étude de la variabilité de l'océan. L'océan non seulement est un milieu complexe, tridimensionnel, mais c'est aussi un milieu très variable, avec une variabilité qui peut s'étendre sur toutes les échelles de temps, depuis l'échelle subjournalière jusqu'aux échelles interannuelles, décennales, puis centenales. Et la circulation de gyre en fait participe de cette variabilité. Et notamment, on a pu, à partir d'observations effectuées à 26 degrés nord dans l'Atlantique Nord, Montrer que la, le transport de volume de cette circulation de gir à l'échelle interannuelle est fortement, contrôle fortement la variabilité de la circulation en Atlantique. A l'inverse, si l'on regarde le transport de chaleur associé à la circulation méridienne atlantique, on voit que ce transport de chaleur, en fait, il est dominé non pas par la circulation de gir mais par la, par la circulation de retournement, puisque celle-ci, en, fait, celle en fait, contrôle un différentiel de chaleur entre les eaux de surface et les eaux de fond qui permet un transport vertical, un transport méridien de chaleur très important. L'océan a une variabilité intrinsèque qui aussi rétroagit sur les échanges de gaz dissous avec l'atmosphère. On voit ici une carte de la captation de carbone anthropique sur la période 1994-2007 par l'océan. Et on voit le résultat de cette captation en profondeur à 1000 mètres. Il s'agit ici de l'effet de ce qu'on appelle la pompe physique de carbone. La pompe physique, c'est en fait la possibilité, la capacité que l'océan a d'enfouir une partie de, du CO2 de l'atmosphère dans l'océan à partir des échanges air-mer. Et ces échanges air-mer sont bien évidemment conditionnés par les propriétés physico chimiques des eaux de surface, mais ils sont aussi, euh, le, le, la captation de carbone est aussi dépendante de la capacité de l'océan à enfouir les signaux captés au travers de ces échanges en profondeur. Et on voit sur cette carte que cette captation se fait d'autant mieux que l'on est proche des zones de mélange vertical et de ventilation de l'océan profond en bordure des zones convectives des hautes latitudes. Alors, au-delà de sa variabilité intrinsèque, l'océan aussi développe une variabilité par l'intermédiaire de rétroactions sur l'atmosphère. Et dans ces rétroactions océan-atmosphère, on peut éventuellement aboutir à des phénomènes de couplage dont la, le plus bel exemple est probablement l'exemple de Enso, qui a pour manifestation océanique le phénomène El Niño bien connu, qui est une, un phénomène lié à la remontée d'eau froide au large des côtes du Pérou. Et ce phénomène d'El Niño, en fait, est un phénomène de couplage intrinsèque entre une boucle convective atmosphérique et la, les vents alisés qui sont à l'origine des remontées d'eau froide au large des côtes du, des côtes du Pérou. El Niño est un phénomène pseudo-périodique qui arrive tous les 2 à 7 ans et en fait il fonctionne comme un oscillateur retardé, c'est-à-dire qu'en fait c'est un oscillateur qui est, euh, dans lequel intervient une boucle de rétroaction positive de la température de, de surface de l'océan sur les alizés. Alors l'impact d'El il est très connu puisqu'il met en jeu euh, un contrôle sur euh, le développement de la biomasse et le, les ressources halieutiques au large du Pérou qui sont liées à cette remontée d'eau froide. Et aussi, il y a bien sûr des impacts beaucoup plus grande échelle sur le climat à grande échelle. Alors, au-delà de, de la variabilité en elle-même, on peut aussi euh, évoquer que l'océan euh, abrite aussi une, une capacité à, euh, faire ce, à faire émerger des points de rupture ou ce qu'on appelle des, des tipping points en anglais, qui sont des ruptures brutales dans euh, l'évolution du système. Et un bel exemple de, cette, de ces points de rupture a notamment été donné par l'examen des archives du passé, qui montre qu'on euh, a eu probablement, notamment pendant les périodes glaciaires, des euh, arrêts de la circulation méridienne de retournement ou des déplacements des centres convectifs, et ce en lien avec des afflux massifs d'eau douce dans l'océan, liés en particulier à des débâcles d'icebergs importantes. Donc on sait qu'il y a une propension à cette circulation de retournement, à devenir instable et à s'arrêter. Alors si l'on regarde maintenant dans le futur, on sait que le réchauffement atmosphérique actuel, doublé du fait que les calottes fondent, et notamment l'accélération de la fonte des calottes est en route en ce qui concerne le Groenland, on sait que ces deux éléments ont tendance à rendre les eaux de surface de l'océan plus légères, puisque des eaux douces et des eaux chaudes sont plus légères, et donc probablement à s'opposer à la convection aux hautes latitudes. Donc il est à, à, on peut attendre à ce qu'il y ait un ralentissement de la circulation de retournement dans les années, dans les décennies à venir et c'est ce que, en effet, montrent les scénarios euh, de modèles climatiques. Et en effet, si l'on regarde par exemple l'évolution de cette circulation thermohaline euh, en fonction du réchauffement atmosphérique et de la fonte du Groenland sur une échelle euh, progressive, eh bien on voit qu'on a une diminution de la circulation de retournement, de l'intensité de la circulation de retournement au fur et à mesure que le réchauffement augmente. Mais on voit aussi que cette diminution est d'autant plus brutale que le réchauffement est important et la fonte du Groenland plus importante aussi.